Galewix, Syndra. J'aurais à dire. J'aurais à dire. Pour bon, Galewix. Bah, moi j'aime bien Galewix. J'ai un bon winrate récemment avec, mais je le joue plus trop avec le pouvoir en fait. Alors, voilà mon commandant préféré. Je suis prêt. C'est quand vous voulez. Ouais, je le joue avec le pouvoir mais d'une manière assez lente C'est à dire que je commence à faire le pouvoir euh, Au tour 5-6 Ça c'est pas mal je pense Avec le personnage ouais, Tu peux jouer Murloc, tu peux tout jouer avec ce personnage à partir du moment où tu as un bras À partir du moment où t'as un bran, c'est ok. C'est Doc. Nice. Le petit, le petit loulou. Le gros loulou même. Euh... Ça c'est méga strong. Je pense qu'on gèle le, le chat quand même. Au prochain tour on va très souvent faire euh, charol. Et le chat c'est quand même vraiment chouette. Banane. On joue les bananes, non. Ouais ça ça marche bien, Galewix parce qu'on peut vendre et finalement on récupère la pièce après. Ce qui manque en général avec ce perso c'est de la tempo, donc le fait d'avoir client ça peut nous permettre de tempo. Après voilà, là il n'y a pas l'ardeur, il n'y a pas Nomi, donc euh, le spot il est pas incroyable avec Galeo X, mais bon. Il est existant. Oh wow. il n'y a pas un play là. Où... On vend ça au prochain tour on a deux. On peut, on, on peut monter. 2, 3, 1. Et si on a une pièce de plus, ça change rien dans le pattern. Franchement ça change rien dans le pattern. Donc je pense je vais juste roll. On va à un autre chat. Ça veut dire qu'on tripe pas tout de suite ça, mais c'est pas si grave. Ouais, franchement, c'est des 4-6, ça devrait tenir. Il les a joués ces bananes, hein, ce vilain. Il triche un peu, hein. La cuista! Augmenter les caractéristiques. Bon, là, les bananes. Jouer des bêtes ou des dragons. Invoquer des serviteurs. Ça, oh, ça invoque. C'est ouf en vrai. Bah, dague. dag. Peut-être ça. Hein. Je me demande s'il n'y a pas un spot où on reste à Verne 1. Ça, ça se fait super vite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas super vite du tout. Ah, je pense que c'est une bonne carte. Hein. Une bonne quête plutôt. On va vraiment prendre ça, juste pour la quête. Non. Je sais pas si c'est si choquant que ça. Franchement, je ne crois pas que ce soit choquant. On va bah quand même bananer. Bon là je fais vraiment la strate euh, chinese quoi, ça fait longtemps que j'ai pas fait une chinese. J'ai l'impression que je fais une chinese une game toutes les 50. Et encore Mais Franchement et encore, hein. je crois que la chinese je la fait pratiquement plus. Mais bon là je pense que c'est ok avec la quête. Genre les dragons ta 21, ils sont pas forcément moins bons que les dragons ta 22. Il y en a ça qui permet de tempo donc on peut essayer de bouiter Ok. On peut clic-clic. Pour acheter ça d'abord. Et en termes de pièces, c'est un peu chelou. Si on clic-clic, au prochain tour, on peut. Ah ouais, mais bah on clic-clic vente. Les prochains tours, on peut triple, aller chercher l'A5. Ou alors, il y a un truc avec Cromel, mais en vrai, en termes de pièces, ça n'existe pas. C'est dommage, en vrai, hein, que là... Et là, s'il si, y avait eu un autre dragon, je pense que j'avais une curve qui existait. Et je crois que là, il n'y a pas de curve qui existe. Je dis pas de bêtises, hein. Ça, ça. Comme ça, je peux faire venir plus ça Ouais, c'est ça. Hein. <rire> Continuez comme ça. Oh, il est strong, lui. Hop, hein. ah, Sur un tour 7, il est énorme, lui. Oh, ah, la game qui nous fait? Aïe, il y a moyen de passer quand même hein. Il moyen de tenir. Euh, ouais il est fort lui hein. Il est quoi taverne 3 23... Avec Isera, après ouais Izera ça peut être débile hein. Double achat et up ça existait pas parce que je pouvais pas la jouer. Fallait pas la jouer. Enfin c'est pas que je pouvais pas c'est qu'il fallait pas la jouer. J'ai un play. J'ai mal à savoir s'il existe. Je vois un play là en fait. Il y a le strike forward. Hop, hein. bam, bam, bam. vraiment du mal à savoir si ça existe, ça me plaît. J'aurais tendance à dire oui, mais Et je vais le faire parce que je l'ai vu. Je vais le faire parce que je l'ai vu. de Je le fais pas je pense si j'ai pas une quête Qui dit euh, jouer des bêtes ou des dragons Et là ça me permet d'avoir un double Et de rajouter un compteur Au travail Continuez sur votre lancée. jouer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Jouer des bêtes ou des dragons On carte. une carte. Euh, ça peut presque exister avec ça. Enfin, avec Galéwix, je veux dire. Je pense que c'est Caleg, en vrai. Je pense que c'est Caleg, Il y a Murloc. Caleg, hein let's go. Le On booste quoi, Caleg Ok. Par cela. Euh... Dis-moi, qu est-ce Est -ce que tu saurais nous dire les archétypes les plus forts en late game Bah, C'est du pierre-feuille-ciseau, hein a pas d'archétype plus fort. Le meilleur archétype du jeu, c'est Pirate Combo. Enfin, Pirate, pas Combo, Pirate Lardeur doré plus, un larder normal. Comme ça, tu mana infini. Tu peux jouer 5 énormes créatures. Baron doré, reine dorée. Vu que tu vois tout le, tout le paquet du jeu. Sinon, euh, chaque archétype a ses counter. Hein. Donc, euh, c'est à toi de t'adapter. Bon. Faut des cris de guerre, hein. là des dragons aussi ça peut dépendre de la quête oui mais orquête on va dire parce que dire ça dépend de la quête ça fait ça pas spécialement avancer le chemin public mais mais orquête euh, tout bat tout quoi ouais, je vais perdre BAM BAM BAM BAM Ah j'aurais aimé perdre <rire> C'est cool Jouer des bêtes ou des dragons. On va y être à la quête. Hein. On va y être. Hein. On le fait maintenant. Hein. ça pour lui quand même c'est la meilleure carte de notre board enfin, il nous faut des vrais dragons hein. c'est pas ouf je sais pas s'il y a besoin de jouer bran vu qu'il n'y a pas lm je pense pas que bran ait du sens quoique ah, y a murloc quand même. amalgame en vrai bran ça marcherait avec Getter. ouais ça marche qu'avec getter et j'avoue si je trouve un getter en tout cas il faut amalgame hein, pour jouer getter primal rond Oh, c'est cool, on va avoir deux pièces par tour. Switch Naga avec Taquette. Ah, c'est dommage, on a Galewix qui marche bien avec euh, Kalegos. Naga, ça marche pas trop avec... Euh... Enfin, en vrai, Galewix marche avec tout, c'est ça qui est intéressant. Si on force pas, on va dire, les pièces, ça marche avec tout, mais... Par contre, faudrait trop un deuxième, ça. Mais visez les trolls Ok Franch Trip évidemment Est un très très bon dragon Vos Ah C'est top <rire> ah ça se fait des pièces en vrai hein c'est trop bien des cris de guerre que ça ah mais j'ai pas envie de te ça. C'est pas méca, je pense pas avoir... Par contre, je suis pas obligé d'essayer de, de tripler lui. Hein. Ouais, on va faire des pièces. Prochain tour, on va up, je pense. Prochain tour, on fera le up. j'aurais choisi le Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Vous êtes en tête. Ouais prochain tour Il faut, il faut un deuxième euh, Calégo Sinon ça va être trop faible On va se faire dé dé dé démonter On pas de quête hein. va pas oublier hein. Là on commence à être faible hein. On a pas mal de pièces au prochain tour Je pense à un moment pour Up Heureusement qu'on a le client Il est généreux hein. Il se sacrifie hein Oh waouh! Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. Mais voilà qui promet. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. En ah vrai, ouais, ça fait des. Ouais, oh waouh! Waouh ou pas waouh? Je waouh! Euh, attendez. On va faire ça. La combotte, trouble et calegos. Non. Ça c'est joué. C'est pas déclenché. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a. Bon lui on veut pas. On est obligé de cibler ça. Il y a lui et lui. Sachant qu'on peut virer ça. Et on peut virer lui. De toute façon, il faut un deuxième Caleg hein. Non, ça va être, on va se faire déboîter. Merci la Manero pour le prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Que je tue, mon enfant. Des life, De life et de la RNG. T'as qu'un seul Tarek raté, raté. Oh. Au bon travail, continuez sur votre lancée. S'il ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. On la découvert. Engagez une de ces recrues. La conquête Très sèche, fraîche, sèche. Très sèche, fraîche, sèche. Pour la justice. Bon, bah, je pense que c'était le moment hein, de la virer. La, la cl... Franchement la cliente elle nous a carré la game hein. elle nous a protégé tout, tout tout nos points de vie elle était incroyable hein. je pense qu'à un moment il fallait y aller là pas forcément avec Bran mais le fait d'avoir un Bran plus la 3-3 je lui dis let's go quoi en bon, vrai si j'ai un Kalegos au moins j'ai deux places hein. Parce que ça me dérangera pas de virer Bran j'ai fait un peu de pièces pour le prochain tour c'est pas si mal bon faut trouver la Nadina aussi hein. oh waouh le hit il est moche là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 C'est rigolo, ça, en vrai. Très sèche, fraîche, sèche. vais vous faire un bon bruit Très sèche, fraîche, sèche. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Une seule, hein. Ouais je trouve pas qu'elle mais après en termes de stats on est à peu près ok On a pas mal de pièces au prochain tour On peut virer titre Ouais on peut virer, ouais, virer titre dans l'absolu Bran vous voyez avec les 3 Naga c'est trop bien hein. Franchement Bran il est incroyable hein. Et pourtant et en plus là il n'y a pas euh, les, les LM hein. Vous imaginez avec les LM Pourquoi je n'ai pas pris la titre Bah j'ai pas la place de la jouer par contre, si je la vois, je peux la acheter. Comme ça, je l'ai en main et à chaque fois, ça fait le petit slot supplémentaire, tu vois. Run supérieur à Mounted Oui, clairement. Ah ouais. Enfin, je suis à 31. Hein. Ah, je vois ce que vous voulez faire. C'est dans la poche Bah alors pourquoi t'as pas changé Bah je viens de dire Bran est supérieur à Mounted ce que j'ai dit non Donc j'ai viré Mounted et j'ai pas viré Bran Salut Fichou tu peux faire une petite dédicace à ma pote Loan s'il te plaît bah dédicace à Lohan. Loan, Loan s'il te plaît. Bienvenue. Bienvenue dans la vie. Cette chaîne de vie, hein, si je puis dire. bien. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Le deuxième calec franchement, euh, il est vraiment pas cool. Hein. Il est vraiment, vraiment pas cool. De ah, je vais pas acheter tous les crédits de guerre non plus. Il y a vraiment des bons, il y a des bons et des mauvais crédits de guerre quoi. Le gars est pas ouf en PV donc je pense que là on peut commencer à jouer les Leroy. Alors un Leroy comme ça. Et un Leroy taunt. Tout le monde vous a dans le Faites attention. Ça me va, ça me va. Nice. Merci Amazon pour le Prime Merci beaucoup, merci pour le soutien C'est super gentil Ouais bon après on était On avait le bon perso avec la bonne compo On était safe Client généreux totalement carry Et euh... voilà la combinaison elle est... elle est cool quoi Parce que tu achètes des cartes que tu vas revendre Donc finalement tu perds pas les gold Tu les récupères au tour d'après Bon c'est moins fort qu'Elem avec Nomi C'est moins fort que Pirate avec Lardeur c'est même moins fort que Murloc avec Bran. Mais bon, ça reste quand même très intéressant. J'ai du mal à comprendre pourquoi Bran est si bon avec Calegos. Je n'ai pas l'impression que ça double l'effet de ce dernier. Non, ça double pas l'effet. Mais c'est juste que ça te génère des pièces. Là, j'avais un amalgame. Donc déjà, mes voyants frais de lumière, ils donnent 4 PV au lieu de 2 PV. Mais euh, mes grosses lanternes, au lieu de faire plus 4, plus 4. Vu que j'ai deux races différentes, elles font plus 8, plus 8. Mes 3 qui génèrent une pièce, elles en génèrent deux. Donc tu vois, les, les Explorateurs des Récifs te génèrent deux cartes au lieu d'une carte. Tous les boosts des, des dragons, tous les enfin, surtout les boosts de l'amalgame, sont doublés. Donc en fait, tu génères plus de pièces, tu génères un peu plus de stats. Donc certes, tu as un dragon de moins à la place de ce bran, mais en fait, les pièces que tu génères, surtout avec Galewix, tu récupères largement. Donc c'est... Donc il a pas... En fait, quand on dit Bran, c'est parce que Bran va générer des pièces. Là, si dans cette game, il n'y a pas Naga, il n'y a pas LM, enfin, il n'y a ni Naga ni LM, en vrai, le Bran a quand même un peu moins de sens. Et ni Murloc, bah pour le coup, tu aura pas de carte avec Cry guerre qui va générer d'autres cartes, tout simplement. Les pièces égalent les stats dans ce jeu et surtout avec ce, ce genre de compo.